Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment se connecter à notre serveur MySQL distant. Donc on a un serveur MySQL distant. Et là je suis face à, euh, donc à ma fenêtre de commande et je vais essayer d'utiliser mon client MySQL. Donc déjà je vais regarder si j'en ai un par exemple en regardant quelle est sa version. Voilà, donc là j'ai un client euh, MariaDB qui a été installé avec exemple. Donc j'accède à mon client, et maintenant je vais essayer d'accéder à mon serveur distant. Alors la première chose, donc, il faudra que je dise euh, bah, où est mon serveur distant. Donc euh, je vais mettre le "-h", pour euh, host. Ensuite je vais mettre l'adresse IP de ce serveur. D'accord. Alors après, quand je vais sur ce serveur, "-u", c'est pour user, je vais y aller avec quel compte. Par exemple, euh, le compte Bobby. Euh, C'est un compte qui est authentifié, on utilise un password, non moins un petit p. Et euh, bah voilà, avec tout ça, je vais déjà essayer de me connecter. Il me demande de rentrer le super mot de passe secret, je le rentre. Et donc là, j'ai pas fait d'erreur de connexion, je suis bien arrivé sur mon serveur. Et euh, donc, j'ai aucune base de données sélectionnée. Alors par exemple, ma base de données, si elle s'appelle qui s'appelle Accident 2016, j'essaie de me connecter dessus, je fais un Use, et donc j'arrive bien à me connecter à ma base de données. Donc, par exemple, je fais un show tables pour voir toutes les bases de données, toutes les tables qui sont dans cette base, et voilà. Donc là, je suis content, je peux me déconnecter, hein, donc avec un kit, ou exit, ça revient au même. Là, je vais nettoyer l'écran, donc là, je suis content, j'ai réussi à faire ma, ma connexion. Donc Là, je remonte sur, le, sur les... les sur la commande précédente. Alors on peut, quand on se connecte, préciser directement dans la ligne de commande la base de données qu'on cible. Donc ça, ça ne signifie pas que le password c'est accident. D'ailleurs, tiens, il y a une faute de frappe. Ça ne signifie, signifie pas que c'est accident. Ça signifie voilà, que je vais saisir le password sur la ligne de commande et que ma base de données que je cible, c'est la base accident 2016. Là, je fais entrer. Il me redemande mon password donne, et donc là je suis connecté mais directement euh, sur la base de l'accident. donc je peux faire euh, je peux utiliser directement ma, ma base hein. donc voilà les tables qui sont euh, dans la base donc là je peux quitter alors euh, quitte ou euh, encore un petit truc à montrer euh, oui voilà oui alors sur cette ligne de commande donc c'est des arguments donc il n'y a pas euh, l'ordre n'est pas important hein. c'est à dire qu'on peut très bien dire euh, voilà euh, je commence par euh, préciser quel est le user, par exemple c'est Bobby mon user, il se connecte sur cet hôte là, avec un password. Ah oui, puis aussi, si je voulais je pourrais aussi par exemple préciser le port, donc là c'est pas un petit p, c'est un grand p, et donc le 3306. Quand on n'a rien précisé, préciser, bah, c'est ce port là qui est utilisé par défaut. Mais Si je veux, je peux euh, préciser ça explicitement, donc là je recommence ma connexion. Ma demande de ma tentative de connexion et tout se passe bien. Donc, je me suis euh, voilà, je connecte mon serveur et je peux travailler. Donc voilà. Donc, pour récapituler, hein, donc sur notre ligne de commande, donc MySQL, c'est donc le client local à ma machine que j'utilise, qui me permet de me connecter au serveur. dont je connais l'adresse IP ici. Pour me connecter, j'utilise le user u. Donc je mets un espace hein, Bobby. c'est le nom du compte, hein, du login. Et euh, donc la base de données que je cible, c'est celle-là. Éventuellement, je précise le port. Donc ça, c'est une obligation si euh, c'est pas le port euh, par défaut qui est utilisé. Donc voilà. Donc avec tout ça, on est super content. On est devenu des rois de la connexion à distance sur euh, des serveurs MySQL et euh, notre journée va bien se passer. Donc sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention euh, et à bientôt.